Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons shalom, shalom fidèles téléspectateurs de l'émission Temps de prière avec l'homme de la continuité, votre âme serviteur Pascal Allah, que les dieux tout puissant vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. L'homme de Dieu répond au plus 1, 331, 262, 49, 03, encore une fois, 331, 262-4903, ce sont les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre. Que les dieux Tout-Puissants vous bénisse et qu'ils vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans vos maisons, toujours dans les cadre de ces moments de prière, ces moments d'édification du peuple de Dieu, ces moments de partage de la pensée du Seigneur. Je vous prie vraiment, vous qui êtes déjà connectés, de bien vouloir partager ce live, partagez-le, envoyez à quelqu'un qui vous est cher, envoyez euh, sur Facebook, euh, sur Whatsapp, euh, dans tous les réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, ne fût-ce que gagner une âme au Seigneur Jésus-Christ des Nazareth. Et nous sommes vraiment dans la joie pour passer avec vous, vraiment ces moments dans la présence du Très-Haut. Et la Bible dit... Il est doux et agréable lorsque les frères et sœurs demeurent ensemble et c'est là où l'éternel Dieu répand sa bénédiction. Nous demeurons ensemble de loin, hein, tout comme de près, spirituellement nous sommes ensemble, peut-être plus près. Mais physiquement, il y a des ceux-là qui nous suivent depuis l'Afrique, d'autres en Asie, en Océanie, en Amérique, en Europe, pourquoi pas. Partout d'où vous nous suivez, recevez nos chaleureuses salutations en Christ Jésus. Est-ce que tu peux déjà te requérir dans la présence de Dieu Pour lui dire merci Ne fût-ce que pour le souffle de vie Pour l'être, le mouvement et la respiration Élevons nos voix, disons à Dieu Merci, merci pour l'être Merci pour le souffle de vie Merci pour la respiration Prions tous ensemble au nom de Jésus Éternel Dieu très haut Nous te disons merci Nous te rendons grâce Nous te bénissons, nous te célébrons Nous t'adorons parce que tu es Dieu tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Béni sois-tu, tendre Père, béni sois-tu le rocher des âges, béni sois-tu le ressuscité du troisième jour, béni sois-tu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sois loué, sois béni, sois magnifié, tendre Père, pour ce temps favorable. Merci pour tout, merci pour la santé. Merci pour la guérison de ceux qui étaient malades. Merci pour le travail que tu as donné à ceux qui étaient au chômage. Merci Seigneur notre Dieu pour la restauration des foyers qui étaient, n'est-ce pas, divisés. Merci pour le réconfort moral de ceux qui étaient abattus au-dedans d'eux ou au-dedans de leurs âmes. Seigneur, tous ensemble, nous te célébrons, nous te magnifions. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Bien aimé. Nous avons pas un boulayo, nous allons qu aller voilà, brancher ce coaché, nous avons pas un boulot, connaître ce longo. Tika vraiment l'écolo est à la favorable. Puis le qui que celui qui se rapproche de Dieu, se sanctifie davantage. Voilà pourquoi nous allons implorer la miséricorde de Dieu, demandant à Dieu de purifier nos cœurs, de purifier nos âmes, de purifier nos pensées. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous voici une fois de plus, devant ton trône, te demandant de purifier nos cœurs de purifier nos âmes et nos esprits, purifie nos pensées, que tout ce qui puisse constituer obstacle à nos prières soit ôté. Sois le Dieu qui lave nos cœurs, tu laves nos pensées, que tu laves nos vêtements, au nom précieux, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la présence du Seigneur. J'aimerais que chacun de nous désire la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te conduise en toute vérité. Qu'il inonde ton âme, qu'il remplisse ton esprit et que tu sois revêtu de sa gloire. Prions au nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de ta puissance, soit les dieux qui inondent nos âmes, soit les dieux qui inondent nos esprits, soit les dieux qui nous rêvent de ta puissance ainsi que de ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Tendre Père, nous t'adorons, nous te célébrons et te magnifions, nous t'exaltons, Chilo d'Israël, nous te bénissons, l'étoile brillante du matin. Sois loué, sois béni, sois magnifié, sois exalté, le ressuscité du troisième jour et les rochers des âges. Ensemble, avec le bien-aimé, nous implorons la plénitude du Saint-Esprit. Esprit de Jésus, prends la direction de nos cœurs, de nos âmes, de nos pensées Que tout ce qui puisse créer obstacle à nos prières présentes soit ôté. Mais toi le Dieu qui sonde la profondeur de la pensée de l'éternel Que tu puisses vraiment prendre le contrôle de chacune de nos âmes Au nom de Jésus, nous avons ici prié en disant Gloire et louange à toi Seigneur Jésus acclame le roi des rois, que tu sois en Europe, en Asie, en Amérique j'aimerais que tu participes à travers le partage si tu n'as pas encore aimé ce live tu peux cliquer sur j'aime, si tu n'as pas encore eu à t'abonner sur cette chaîne YouTube Patrick à la ministrie, tu peux également t'abonner et le bon Dieu te bénira pour ça il te bénira certainement Alors, rappelons le contact. vous pouvez nous appeler au plus 1 331 262 49 03, Ce sont les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez rentrer en contact direct avec nous. Nous sommes là bien mes seigneurs pour passer quelques instants avec vous. Et notre sous-thème de ce matin, de cette nuit, de ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez ces lives. Parce que les temps et les heures diffèrent d'un continent à l'autre. Le sous-thème s'intitule « Et » La lumière apparaîtra. Et ta lumière apparaîtra. Ça, c'est notre... Et la lumière apparaîtra. Après, point, point, point, point, c'est-à-dire après ce moment de douleur, après ce moment, des ténèbres, après ce moment de maladies après ce moment des difficultés, après ce moment des blocages, après ce moment des deuils, après ce moment de pertes considérables, après ce moment, après ce moment, après ce moment, la lumière finira par apparaître. Et ça, tout enfant de Dieu digne de ce noms doit en être convaincu que Dieu soit loué et qu'il soit béni. La Bible dit peu importe la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. La nuit, mes frères et sœurs, excusez-moi. La nuit, mes amis, est considérée comme étant un temps de ténèbres. N'oubliez pas que la nuit, on a du mal à voir. Même quand c'est un ami qui vient vers toi Quand il n'y a pas de lumière, il fait nuit Tu as du mal à le repérer Et tu ne peux pas savoir s'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi C'est-à-dire que la vision est difficile Tu détectes difficilement les amis Tu détectes difficilement les connaissances Tu détectes difficilement les ennemis aussi Deuxièmement, pendant la nuit, ça dit pendant les ténèbres Parce que nous parlons de la lumière qui va apparaître Ça dit que nous sommes en train de vivre un moment ténébreux Pendant qu'il fait noir, il y a beaucoup d'opérations qui s'effectuent au même moment Pendant les ténèbres Très souvent la nuit, comme c'est le temps des ténèbres N'oubliez pas que Job nous en dit quelque chose là-dessus dans le livre de Job chapitre 3 verset 8. Job nous parle des activités qui se déroulent pendant ce moment des ténèbres, pendant la nuit. Très souvent, nous dormons, beaucoup d'entre nous, nous dormons vraiment en paix, tel que nous autres, là, on n'a aucun problème contre qui que ce soit. On dort vraiment, bien aimé Seigneur, profondément. Mais pendant que nous dormions, il y a également des opérations qui se déroulent en ce net moment appelé la nuit. Parmi lesquelles, voilà que Job va nous citer, va nous mentionner quelques opérations qui se déroulent. La nuit au verset 8, il dit quoi Que la nuit soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter. Le Léviathan Voyez-vous Donc L'homme de Dieu Que moi j'appelle aussi Prophète Job Il voit Et il reconnaît que pendant Ces moments de ténèbres Il y a des gens qui sont en activité Des personnes capables d'exciter les Léviathan Des gens capables Mes frères et sœurs De changer Les bonheurs des gens en malheur, ils prennent la réussite de quelqu'un et ils la transforment en échec. Ils prennent le succès de quelqu'un et il le transforment en échec. Ils prennent, mes frères et sœurs, l'émergence de quelqu'un, ils les rabaisse au niveau du blocage, au niveau d'un cercle vicieux, et tu te retrouves en train de ne pas évoluer. Ils prennent le succès de quelqu'un et vous balance, bien mes seigneurs, l'échec l'humiliation, la ruine et la destruction. Ils prennent la fécondité de quelqu'un, ils vous communiquent la stérilité, ils peuvent prendre votre bonne santé, et en échange, vous communiquent la maladie. Donc, Job a compris que c'est pendant ce moment des ténèbres que toutes ces choses s'opèrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la bonne nouvelle que je vous apporte ce matin, c'est que la Bible dit, les ténèbres, le noir, l'obscurité ainsi que ses activités ou ses actions ne demeureront point toujours. Molé. Mais ça, là, m'a que écotique à la libellate ça finira par s'arrêter parce que la lumière apparaîtra pendant la nuit un certain apôtre à l'époque on l'appelait toujours disciple jésus à la personne de pierre fut réclamé par qui Par Satan donc pendant les temps des ténèbres il y a aussi des réclamations qui se font c'était la nuit nuitamment est-ce que je parle à quelqu'un Jésus-Christ nous parle de la parabole Des livrés du blé Il dit que l'ennemi De la personne qui était en train de faire Des grandes réalisations En termes d'agriculture, en termes d'agronomie Ce grand agriculteur Il avait planté son champ de blé Un champ qui était vraiment Très attirant et prometteur La Bible dit En une nuit, ça dit pendant les ténèbres Quelqu'un venait pour étouffer cette bonne croissance, cette bonne sémence, afin de l'empêcher de croître en toute quiétude. Il y a une qui est en train de vivre C'est ainsi que certaines personnes, à la veille, elles étaient, en, elles étaient en bonne santé. Et le lendemain matin, tu te retrouves sérieusement malade alors. Si ce n'est pas toi, c'est peut-être l'enfant. Si ce n'est pas l'enfant, c'est peut-être madame ou monsieur. Peut-être ton frère intime, même un bon travailleur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des opérations qui ont eu à s'opérer au milieu de la nuit. Je ne suis pas en train de vous parler de toutes ces opérations nocturnes ou bien pendant les ténèbres pour vous effrayer. Mais c'est parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous apporter. Laquelle m'est également accordée, c'est ce que la Bible déclare et la lumière Apparaîtra J'étais à ta place Mais j'acclamais très fort le Seigneur J'acclamais Jésus Lui qu'on appelle la lumière du monde Lui qui vient pour chasser les ténèbres Afin de nous sortir De toutes sortes d'influences Nous imposées par le monde des ténèbres Est-ce que tu peux encore une fois de plus Acclamer Jésus Acclamer le roi des rois Acclamer l'agneau immolé des dieux L'étoile brillanteur du matin il est merveilleux le rocher des âges il est merveilleux le ressuscité du troisième jour il est merveilleux l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde bien aimé les ténèbres c'est pas seulement le noir physique mais on peut également parler des ténèbres tout ce qui se fait en cachette quand quelqu'un a la manie de travailler en cachette au détriment des autres Quelqu'un qui a la manie de travailler, bien aimé Seigneur, en catimini pour détruire la vie des autres, cette personne-là opère aussi dans le noir, c'est-à-dire dans les ténèbres. Exemple, Judas Iscarius fut également un agent du monde des ténèbres. Il le devint, c'est-à-dire qu'auparavant, il n'était pas ainsi. Mais il a été changé ou transformé et il est devenu un agent du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il commençait à opérer en catimini, en cachette. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ainsi que Jésus christ de Nazareth, lui qui est le Dieu très haut, qui voit les choses cachées, qui voit tout ce qui s'opère dans le noir. Tout ce qu'on fait dans les noirs physiques, tout comme dans les noirs, c'est-à-dire moral psychologique dans la cachette, il a dévoilé dans les livres des gens. Qu'est-ce qu'il dit? Parmi nous, là, il y a quelqu'un qui est un démon. L'un d'entre nous est un démon. Pour que la lumière commence à jaillir dans ta vie, dans ta situation, il faut que tu puisses en arriver là. Aussi longtemps que tu demeureras, mon frère ou ma soeur, sans pour autant repérer les ténèbres qui t'environnent, également les agents qui opèrent dans les ténèbres, tu seras toujours vaincu et tu ne remporteras jamais la victoire. Voilà pourquoi je te prie ce matin, je te prie cette nuit, je te prie ce soir de bien vouloir dire à Dieu, Père éternel, aide-moi à repérer et les ténèbres qui m'enveloppent, et les personnes qui agissent dans les ténèbres. De sorte que je ne sois pas. Je ne sois plus vaincu. C'est-à-dire quoi? La personne qui reste cachée. C'est-à-dire qui opère en cachette. Sans que tu l'aies détectée. Elle sera toujours plus forte que toi. Et dans les Saintes Écritures. Nous avons lu encore l'exemple de Jonas. Voilà que. Et Encore un exemple palpable de quelqu'un qui opère dans le noir, mais pas la nuit nécessairement. Il est en train d'opérer pendant la journée. La dit, le navire ou le bateau flottait normalement. Il y avait des commerçants, il y avait des hommes d'affaires, il y avait des gens qui venaient de partout. Il y avait également le machiniste, c'est-à-dire le chef, le conducteur du bateau ou du navire. Et la Bible dit, arrivé à un certain point ou à un port, ils vont recevoir Jonas qui était un prophète de Dieu, mais un prophète fugitif, Azokimanaïe, parce qu'il était rebelle à Dieu. Donc, il vivait sous une malédiction. Voilà que, quand il rentre dans le bateau, il va se cacher. Donc, vous comprenez que c'est l'attitude de quelqu'un qui opère en cachette, de quelqu'un qui est camouflé de quelqu'un qui veut pas qu'on puisse le dévoiler ou bien le, le, le déguiser, plutôt le, le détecter. Quelqu'un qui se déguise. Il se fait prendre pour le vrai alors qu'il est faux. Quelqu'un qui se fait prendre pour un homme bien, une femme bien, alors qu'elle est en fait une mauvaise personne. meurtrière même, plus que meurtrière Et c'est comme ça qu'opérait Jonas. La Bible dit pendant qu'il était en dessous du bateau, Allez, la tempête, les vagues et les flots ont commencé à agiter. Le chef du bateau, inquiet, troublé. Les commerçants, les passagers, fatigués, abattus. Ils commençaient à chercher des solutions, ça et là. Si on pouvait jeter la marchandise, si on pouvait jeter un peu de pain. Si on peut jeter un peu de carton de poisson salé, si on peut jeter un peu de conteneurs ou bien des bidons de carburant pour alléger un peu le navire, de sorte qu'on arrive à destination. Donc, il a tenté toute l'expérience possible. Ma soeur et mon frère, la Bible dit tout ce qui était hier, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie où vous tentez tout, mais la solution ne vient toujours pas. C'est peut-être le foyer qui est tourmenté, qui est agité, c'est peut-être les affaires qui sont tourmentées, perturbées, c'est peut-être la santé. Tu vas même voir le médecin, même le médecin lui-même tâtonne. Certes, la médecine, c'est une science de tâtonnement. On parle toujours que le médecin a songé à ceci, le médecin a songé à cela. Mais pour votre cas, ça devient un cas exceptionnel et ça devient un cas de trop. On ne sait pas détecter la maladie, mais l'entre-temps, tu souffres. L'enfant pleure toute la nuit. Entre-temps, la maladie n'est pas détectable par même les appareils sophistiqués. Alors, comprenez qu'il y a les ténèbres qui sont en train d'agir. Ce n'est pas seulement le noir physique, c'est peut-être également Jonas qui est caché. Pendant tout ce temps, ils ont tenté à liquider les trucs, à jeter les trucs dans l'eau. Les vents ne faisaient que souffler et souffler et souffler. Pourquoi Parce que les ténèbres étaient en train de faire quoi De l'emporter et de dominer La Bible dit Vers la fin Après que le machiniste ait fouillé Fouillé, fouillé, fouillé C'est alors qu'il va tomber sur Jonas Le nez du problème Tu veux que la lumière Commence ses effets Tu dois suivre les principes Que voici Premièrement, cherchez et vous trouverez. On cherche la lumière en tâtonnant. Il y a des dimensions et des dimensions dans la prière. Il y a des prières où tu pries, tu demandes. Il y a des prières où quand tu pries, tu cherches. C'est lui qui, veut, qui est en train de chercher, celui qui est à la quête de quelque chose. C'est-à-dire, il a besoin d'avoir une réponse, une solution. Il veut découvrir quelque chose. C'est cette dimension de prière qu'il nous faut. C'est par là qu'il faut commencer avant que la lumière vienne t'éclairer. Alors, Jésus-Christ qui est la lumière, il nous recommande de le chercher. Il y a des moments où tu dois chercher sa face. Tu dois chercher à connaître. Tu dois chercher à repérer le nez du problème. Est-ce que quelqu'un peut déjà... Commencez par élever sa voix là où il est pour dire à Dieu Seigneur, je veux commencer par chercher. Je veux aujourd'hui commencer par là, que je sois capable de chercher. Donne-moi la force de chercher dans la prière. Bien, mais on cherche Dieu en tâtonnant. On le cherche par des prières et on cherche à écouter sa voix. Quand tu auras cherché Dieu et qu'il t'aura donné la vraie cause de tes problèmes, la vraie cause de tes situations difficiles, de tes blocages, de ta, de ta maladie, de tes combats, tu pourras alors passer à la deuxième dimension de prière que je vais mentionner dans quelques instants. Mais pour le moment, j'aimerais d'abord que chacun de nous cherche d'abord. Cherche à connaître. Que cache ces ténèbres dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est fait dans l'autre côté De l'autre côté voudrais-je dire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et où sont-ils cachés Qui a semé quoi dans mon champ de blé Certes pendant la journée toi tu verras seulement que le champ est étouffé Il n'y a pas une bonne croissance, la sémence est étouffée Mais cherche à connaître qu'est-ce qui étouffe la bonne sémence Qu'est-ce qui fait que vous soyez toujours malade Toujours dans des problèmes, toujours dans des difficultés, toujours dans des combats Pourquoi ça C'est des grandes questions qu'il faudra se poser Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi nous devons chercher Dieu alors interroge Dieu sur toutes les questions qui restent encore une zone sombre à tes yeux. Dis Seigneur, je viens à toi. Parlez-moi beaucoup plus sur les ténèbres qui m'enveloppent, qui enveloppent ma maison, mon travail, mon foyer, ma santé, ma vie, mes finances, ma vie professionnelle, tous les domaines de ma vie, la scolarité de mes enfants, la santé, les affaires de ma femme ou de mon mari. Tu pries tu demandes à Dieu Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose au sujet de ces ténèbres, d'abord au sujet de ce noir qui t'enveloppe, prions tous ensemble au nom du Seigneur, éternel le de Dieu des armées, sous cette belle mélodie j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici une fois de plus devant ton trône de gloire, la prière élevée de mon cœur, que tu sois le Dieu qui nous parle, que tu sois le Dieu qui nous révèle, que tu sois le Dieu qui nous cache des choses, que tu sois le Dieu qui nous interpelle, béni sois-tu le roi des rois, béni sois-tu l'agneau immolé, béni sois-tu l'étoile brillante du matin pour ce temps merveilleux, pour ce moment précieux, Seigneur merci de nous révéler des choses cachées, merci de nous parler, merci de nous donner, les directives Papa, voilà que les ténèbres enveloppent nos maisons, enveloppent nos activités, enveloppent notre santé, enveloppent nos voies, enveloppent nos voyages, nos business, enveloppent nos entreprises, enveloppent notre vie professionnelle, notre vie ministérielle, notre vie familiale, notre vie conjugale. Les ténèbres, oh Dieu d'Abraham, sont en train d'envelopper la santé de tes enfants. Seigneur, qu'est-ce qui se cache pour ces ténèbres et ça vient de qui en est l'auteur, Père. Révèle-nous tout ce qui est caché dans ces ténèbres. Le Dieu Tout-Puissant, la Bible t'appelle le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché à tes yeux. La Bible déclare Tu es le Dieu qui sonde la tache noire dans les eaux profondes. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, toujours dans le même élan j'aimerais que tu pries encore que tu dises à dieu tendre père j'aimerais t'écouter. non seulement que tu me dises les ténèbres d'où vient-il mais que tu me révèles ce qui est en train de s'opérer dans ce noir que tu me révèles qui fait quoi par rapport à ma situation Les ténèbres se manifestent par certains faits. Pour le machiniste dans le bateau de Jonas, c'était des pertes considérables. La tempête, les secousses, les mouvements, les secouements du bateau. Dans le cas de Paul et ses compagnons dans le navire pendant qu'ils allaient vers l'île de Chypre, c'était également la tempête et le vent. Je ne sais pas quel type de tempête. Ta maison est-elle en train de traverser Ton travail ou tes entreprises Maintenant, dis à Dieu, révèle-moi qui en est l'auteur. Même les films, il y a des auteurs. Même des pièces de théâtre, il y a des auteurs. Même des textes, des livres, il y a des auteurs. Mais, mais, mais maintenant, qui est en train d'écrire cette histoire dans ta vie Dieu connaît tout ce qui s'est fait dans les noirs. Il nous dit lorsque vous priez, demandez, cherchez. Frapper. Il dit à celui qui demande, on lui donne. À celui qui cherche, il trouvera. Et celui qui frappe, on lui ouvrira. Pendant que nous cherchons, nous sommes en train de frapper à la bonne porte. C'est la porte du Dieu très haut qui connaît tout. Bien aimé, Dieu te parlera par des songes, par des visions et par des précisions, par des événements, des circonstances. C'est pourquoi maintenant je te prie de dire à Dieu révèle-moi les acteurs. Potentiel dans ces ténèbres qui m'enveloppent qui en sont les commanditeurs et qui sont les acteurs de base que Dieu te parle avec précision qu'il te révèle ce qu'ils sont en train de faire si tu es par exemple le propriétaire du champ de blé dans Matthieu chapitre 13 verset 25 tu pouvais également dire à Dieu révèle-moi ce que l'ennemi est venu faire dans mon champ de blé est-ce que tu peux prier maintenant? Je pense que je parle à des personnes qui comprennent les langages de l'esprit. C'est pourquoi maintenant, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, Père éternel, révèle-moi. Père éternel, parle-moi. Père éternel, ouvre-moi l'œil spirituel. Ouvre-moi l'entendement spirituel. Tu parles par des songes, tu parles par des visions, tu parles par toutes sortes de voies et moyens. Je te prie demain. Parlez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'adorons. Chilo d'Israël, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois béni. Le Dieu aux possibilités illimitées. Reçois l'honneur et la gloire démanant de la profondeur de nos cœurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Mais nous nous rapprochons dans la dimension de découvrir, de, que tu nous révèles, que tu nous ouvres les yeux spirituels, que tu fasses tomber de nos yeux les écailles, qu'on voit clair. Papa, tout le monde, tout le monde en Nalola. tout découvrir, Seigneur, fait, qui fait quoi dans ce bateau Pourquoi cette tempête pourquoi ces problèmes Pourquoi ces difficultés Pourquoi ces combats Pourquoi ces maladies Pourquoi les troubles Pourquoi le divorce? Pourquoi les pertes des femmes Pourquoi les pertes de mari Pourquoi les pertes d'enfants Pourquoi les pertes de grossesses? Pourquoi les échecs dans les affaires Pourquoi un cercle vicieux s'est introduit dans la vie financière, matérielle, sociale Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons, te demandant de nous parler avec précision. Parle à ta fille, parle à ton fils qui prie de tout cœur. Parle à tout un chacun, qui est caché derrière son malheur Qui est derrière cette tempête dans le navire où était Jonas Qui est caché derrière cet étouffement de la bonne sémence qui est le blé dans le champ du propriétaire de blé Ô oh, Père révèle-nous maintenant, qui est derrière la gangrène qui vient perturber l'équipe de Jésus dans le cas de Jonas, Dieu Tout-Puissant révèle-nous, révèle-nous dans nos mutualités, parmi nos amis connaissances, dans nos familles, dans nos églises. soit le Dieu qui nous révèle des choses cachées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. La solution commence à venir petit à petit. J'avais compris déjà la deuxième étape dont je vous avais parlé, j'avais promis de vous parler. Qui fait quoi? Quand les ténèbres sont dévoilées, c'est-à-dire quand tu cherches Dieu, celui qui est, qui est le détenteur de toute vérité, tu lui parles de ta, de ta situation ténébreuse, tu lui poses des questions concernant qui en sont les auteurs et tu lui poses la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils planifient de faire. Dieu ne tardera pas à se révéler à toi parce que c'est lui qui nous a donné le canevas. Il dit quoi? Cherchez-moi et je me laisserai trouver parce que je me laisse trouver auprès de quiconque me cherche. Il dit bien quiconque. On ne dit pas le pasteur, on ne dit pas l'archibishop, on ne dit pas les prophètes, on ne dit pas les docteurs, mais quiconque. Donc et moi, et toi, et vous, nous tous là, nous sommes dans quiconque. Est-ce que je parle à quelqu'un Donc, tel que nous sommes en train de les chercher là, il nous révèle C'est pourquoi un enfant de Dieu ne manque jamais de cahier, ne manque jamais de stylo, si tu n'as pas une bonne mémoire, pour écrire le langage de Dieu. Mais cependant, Dieu ne parle pas seulement dans les songes, il nous parle aussi par des faits et des circonstances. Que tout le monde était agité avec quelqu'un Qui était dans le calme Il faut faire attention à toute personne Qui est dans la paix Qui est dans la joie alors que ça brûle chez toi Toute personne qui fait semblant Il faut faire attention La Bible dit Lorsque le machiniste s'est posé plusieurs questions Il a tâtonné comme on le fait toujours Le problème peut être spirituel Mais toi tu cherches des voies matérielles Et après une vive conviction va le pousser au bout ou au fond du bateau. Très souvent, l'ennemi se camoufle. Vous comprenez, c'est toujours l'agent, les actions du monde des ténèbres. C'est enfoui. Jonas est enfoui sous le bateau. C'est alors qu'il va voir quelqu'un pendant que tout le monde est agité. Qui est celui-là Qui est caché je vous vous souviendrez l'époque de Jonas et de, de, de Josué aussi, face au peuple d'Aïe. La personne qui a tiré le malheur sur Israël et qui leur communiquait une lourdeur, elle était dans le camp d'Israël. Mais elle était une personne qui avait caché des choses interdites par Dieu. Très souvent, le monde des ténèbres se cache. Jonas travaillait dans le noir en cachette. Les frères de Joseph, on en a parlé d'eux hier. Ils ont trahi leur frère en cachette. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? C'est pourquoi là où tu es, si tu es un fils de Dieu, cherche à travailler toujours avec une conscience pure, avec des pensées éclairées. Et tu seras toujours vainqueur dans toutes tes voies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans un foyer, cherche à mener une vie de transparence. Honore ta femme, marche dans la vérité, honore ton mari. Parents, sois transparents vis-à-vis -vis des enfants. Enfants, soyez transparents vis-à-vis -vis de vos parents. C'est alors que Dieu sera toujours avec vous. Mais si déjà dans ta conscience, tu commences à opérer dans trop de trucs cache-cache, cache-cache, cache-cache, cache-cache, bien cache. aimé Seigneur, comprend que c'est l'esprit de Jonas. L'esprit de Judas, l'esprit des traîtres, l'esprit d'Aman, l'esprit d'Akan. Et ça n'a pas toujours été des comportements nous conduisant à des bons résultats. Leur fin a toujours été tragique et médiocre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu es, j'aimerais que tu pries maintenant. Que Dieu t'oriente comme le machiniste. Que tu ne tapes pas à côté, c'est la clé de la réponse et de la solution au problème. Quand tu peux détecter l'auteur de tes combats, ce qu'il fait, ce qu'il planifie à faire, tu l'as déjà vaincu. La guerre spirituelle, c'est une guerre aussi des fuites d'informations. C'est ce qui a fait que Hérode n'a pas pu vaincre Jésus, bien que celui-ci soit un enfant. C'est parce qu'il y avait le Dieu, le Père de Jésus. Dieu le Père qui pouvait détecter l'intention cachée des routes. Bien qu'il parlait des bonnes paroles. Je vais également porter les cadeaux à l'enfant qui vient de naître. Mais Dieu sondait son cœur. Il savait que le monsieur-là, il est mauvais. C'est un criminel. Le monsieur-là a l'aspect de la piété. Mais c'est un méchant. C'est quelqu'un qui a le sang des gens en main. Et c'est quelqu'un qui planifie le chaos contre mon fils. Voyez-vous, comme Dieu connaissait l'intimité, le du problème, il connaissait qui était Hérode. Voilà que Hérode a multiplié des armes et des armes. Il a, il a cherché des koulunas, des gangsters et des bandits. Il a cherché la voie, toutes sortes de voies. Il a armé des jeunes gens avec des machettes. Ils ont tué plus de 2000 bébés. Ah, les innocents Pensant pouvoir éliminer Jésus Il n'a pas pu pourquoi Parce que Dieu connaissait Il avait révélé à Joseph L'intention machiavélique Des routes C'est pourquoi maintenant nous allons prier Même à l'époque de Jésus Jésus fut trahi par Jonas Par Judas Si Judas n'a pas réussi sa mission C'est pourquoi? C'est parce que Jésus le connaissait déjà avant que la mission ne se réalise, Jésus lui dit, l'un d'entre nous est un démon. Et quand on lui pose la question de savoir qui est-ce, Jésus connaissait que non, c'est le monsieur avec qui on va mettre la main dans la, dans la pâte, ou bien dans la sauce, ou bien dans le vin. C'est cette personne-là qui est traite. Voyez-vous. Voilà pourquoi Jésus est sorti vainqueur. Maintenant nous allons demander à Dieu, Papa, si tu me parles par des songes, merci. Mais parle-moi également par des faits par le langage, par les comportements, par les actes, par l'agitation même, de toute personne qui est derrière mon malheur, de toute personne qui ne veut pas me voir travailler en paix, de toute personne qui cherche des voies et moyens pour ruiner ma vie, de toute personne qui ne veut pas me voir être dans un foyer émergent, de toute personne qui ne veut pas voir mon travail être stable, de toute personne qui court me mettant des bâtons dans les roues. Révèle-moi Jonas, révèle-moi Akan, révèle-moi Delilah, révèle-moi Judas, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi, élève ta voix. Prions tous ensemble au nom du Seigneur, Alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône. Nous nous rapprochons de ta face, nous nous abandonnons entre tes mains. La prière est mon cœur. Oh Dieu, que tu sois ces Dieu-là qui nous révèle des choses cachées. Que tu nous parles avec précision. Parle-moi et révèle-moi les Judas de mon entreprise, les Judas de notre église, les Judas de notre mission, les Judas de notre foyer, les Judas de nos activités, les Judas, le traître Seigneur. Où s'est-il caché si tu ne me parles pas en songe, Yahweh, oui, parlez-moi par des circonstances. Parlez-moi par des événements. Parlez-moi par des langages. Parlez-moi par son attitude, papa, révèle-moi. Tu es le Dieu qui promet de te révéler à tous ceux qui te cherchent. Tu as parlé au mage au sujet des rôdes. Tu as parlé à Pierre à Joseph au sujet des rôdes, papa. Pourquoi pas à moi? Pourquoi pas parler à ton fils ou à ta fille? Pourquoi ne pas parler à un bien-aimé qui, en ce net moment, serait aussi dans le besoin? Et eh Yahweh, exauce nous Et eh Yahweh, écoute nous Et eh Yahweh, entend nous Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Acclame le Seigneur des seigneurs Acclame l'agneau immolé de Dieu Acclame l'étoile brillante du matin Et le rocher des âges Il est merveilleux le roi des rois Il est merveilleux l'agneau immolé Dieu bien aimé toujours dans la même attitude dans le même élan toujours dans le même élan nous continuons la bible dit lorsque Jonas qui était enfoui dans le bateau Lorsqu'on l'a détecté, il a perdu son pouvoir. Il s'est livré lui-même. Il a dit la vérité. Parce qu'il savait que tous les problèmes qu'il y a là, c'est moi. Alors, il va leur donner la suite. Ou la piste des solutions. Il dit, pour que vous soyez en paix, il faut que vous me débarrassiez, vous vous débarrassiez de moi. Que vous me sortiez, n'est-ce pas, de ces... De cette pirogue Sortez-moi De la pirogue Et la Bible dit Aussitôt Notre bien-aimé va quitter Il va quitter Il dit j'étais moi Pour que votre navire soit en paix alors qu'on le prend allez Directement On le jette Dans le Dans les eaux profondes Et automatiquement Les chaos La tempête Et les agitations Vont s'apaiser J'aimerais dire à quelqu'un Il y a certaines choses Pour qu'elles s'arrêtent dans ta vie il faut que Jonas soit détecté Non seulement détecté Mais que vous vous débarrassiez aussi de lui Il y a des personnes Une fois qu'elles rentrent dans votre vie C'est fini La vie devient une vie de combat Une vie de difficulté Il y a des personnes qui Une fois qu'elles rentrent dans votre entreprise L'entreprise rentre en faillite Il y a des personnes Une fois que vous rentrez en contact avec elles Elles vous affectent et vous communiquent Le noir et le chaos c'est pourquoi dans la vie, mes amis, il faut apprendre à implorer la grâce du Seigneur, à invoquer les dieux très haut à invoquer l'étoile brillante du matin. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier, commencer à dire à Dieu, Tendre Père, mon âme a besoin de toi, mon corps et mon esprit ont besoin de toi. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône de gloire. Nous t'invoquons Chilo d'Israël, nous t'invoquons l'étoile brillante du matin, nous t'invoquons le rocher des âges, nous t'invoquons l'agneau immolé de Dieu, nous t'invoquons l'étoile brillante du matin. Aide-nous à nous débarrasser de Jonas. Que le Jonas qui nous attire ce fléau, ce chaos, cette instabilité, ce trouble, cette agitation dans tous les domaines de la vie, qu'il puisse libérer, libère, libère totalement, libère totalement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que je parle à quelqu'un, crois maintenant que Jonas, que Dieu te révèle, est en train de se débarrasser de ta vie, qui libère ta vie commerciale, qui libère ta vie professionnelle, qui libère ta vie sanitaire, qui libère ton foyer, qui libère tes activités, qui libère ta santé, ta progéniture, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, vous qui faites cette prière de tout cœur. Tikanzamba, bimisa, Jonas Nyonso Oyo. C'est qui caché dans la vie, dans la vie, dans la vie, dans la vie, que qui était caché. Il y a un bima. Bandako, Et il est arrêté. Et lorsque la lumière apparaît, c'est-à-dire c'est la révélation. Déjà quand on est tombé sur Jonas, ça veut dire quoi? La lumière est venue. La lumière apporte le calme La lumière apporte la solution Or dans la Bible, il n'y a pas une autre lumière Que celle qu'a croisée l'apôtre Paul À l'époque, on l'appelait Saoul La lumière du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth Voilà pourquoi je te prie maintenant D'invoquer Jésus Dis Jésus, toi qui connais les choses, les intentions de Judas, des dipliques, des personnes à double face, les hypocrites, des personnes versatiles, Seigneur aide-nous encore, ouvre-nous les oreilles et éclaire nos pensées, éclaire nos yeux, éclaire-nous qu'on détecte Jonas. Que Jonas ne reste jamais caché, que Judas ne reste jamais caché. Comme tu as pu exposer Caïen en le châtillant. « Que le Caïn de ma vie soit aussi châtillé toute sa vie. »« Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Oh, »« Ô Père éternel !»« Caïn qui pensait qu'ils étaient qu'à deux dans le champ et le secret allait rester comme ça sans trace. »« Il pouvait tuer son frère sans pour autant voir des répercussions. »« Papa, tu te révélais à lui pour lui faire savoir que je sonde les cœurs et les reins et je connais toutes tes mauvaises actions. »« Je sais que c'est toi le criminel. » Qu'aucun criminel ne reste caché, qu'aucun hypocrite, qu'aucun traître ne reste caché. Père éternel, localise sa santé, localise ses voies, localise sa famille, localise ses activités. Que tout caïen tueur d'Abel soit également exposé par les mauvais sorts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bah, misous, bakayem, misous, Parce qu'il ne fait que cautionner le mal pour les autres. Il ne fait que méditer le mal aux autres. Je déclare que tel soit le cas pour ton cahier. Bien aimé en Christ, un autre exemple de personne qui vivait sous l'influence des ténèbres, mais qui était accro à Dieu par des prières, qui cherchait Dieu par des prières. Il s'agit de Daniel à son époque. Daniel, qui travaillait en toute sérénité dans le gouvernorat. Et la Bible dit On lui a donné un poste supérieur. Il avait un poste vraiment avancé parmi les chefs dans le gouvernorat à Babylone, bien qu'il était étranger. La Bible déclare Les ennemis se sont levés. Un groupe de gens s'est levé. Et c'est des gens comme ceux dont nous avons fait mention au début de notre enseignement, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le noir. Le noir, là, ce n'est pas seulement l'obscurité ou les ténèbres physiques, je vous ai dit, c'est l'esprit dans lequel les gens travaillent, ceux qui travaillent en cachette pour détruire les autres. Ils ont comploté contre Daniel. La Bible dit, ils ont cherché partout. Ils n'ont pas pu trouver. Ils ont dit, on va maintenant fabriquer, créer un montage. Même dans la loi de son Dieu. Hein? montage, il faut remonter la te montes. C'est la place. Tu intimidé. le Seigneur, ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Ah, ils ont dit comme, lui craint Dieu. On va la voir maintenant dans la loi de son Dieu. Mettons-le en contradiction avec la société. Mettons-le en contradiction avec la loi de notre pays. Quelle loi Vont brandir une loi qui n'a jamais existé. Bon, désormais, tout le monde au son de la trompette doit se prosterner devant la statuette du roi. Sinon, la personne doit mourir. Papa, maman, azoro Mou si kata balou qui n'a pas voyance moutou à zané loyal moutou à zané à sol moutou à zané à sol barobam et robam n'est ma soule à sigote on doit tout faire pour l'éliminer on, on doit tout faire pour les tuer on doit tout faire pour gâcher sa vie bien aimé la bible dit tout ce qui était hier c'est ce qui est aujourd'hui. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de nouveau. Allez directement. Il monte la loi. Heureusement, Daniel était déjà informé. Il connaissait leur intention. Mais écoutez mes amis, qu'il pleuve, qu'il neige, accroche-toi à Dieu et reste dans la vérité. Les ténèbres ne l'emporteront jamais sous la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui marches dans la lumière, marche la tête haute. Qu'il pleuve, qu'il neige. Malgré, ils ont fait des schémas, ils ont dit, là, on l'aura, ici, là, ici, là, on l'aura, ici, là, ici, là, on l'aura, ici. Mais, mais Seigneur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Allez directement, il s'est levé. Prière, prière, prière, prière, prière, prière. prière. Le matin, maintient la prière. À midi, il était dans la prière. Le soir, il était dans la prière. C'est-à-dire que trois fois matin, midi, soir, fenêtre à la direction d'Israël, il n'a pas renié son Dieu. Effectivement, ils ont monté leur loi. Ils ont parlé au roi. Le roi ne pouvait que se soumettre à la loi. Il fallait maintenant que la lumière apparaisse. Bien-aimé, je viens t'annoncer que ta lumière apparaîtra. La lumière, elle t'apparaîtra, mon frère. Allez directement on Frappe la pour La trompette La trompette va sonner Curieusement Daniel Ne fléchit pas les genoux Parce qu'il savait qu'il n'allait pas fléchir Allez, il tombe dans l'infraction Des hommes Et non celle des dieux C'est comme l'infraction De la femme de Potiphar dont on a parlé hier L'infraction préfabriquée Prouver qu'ils accomplissent Leur désir de tuer les gens Mais dans leur conscience, ils savent que le monsieur là, il est vrai. Comme ceux qui sont en train de monter et complot contre vos humbles serviteurs. Bien aimé, la Bible dit directement, on le prend. Et le roi savait dans sa conscience que j'ai un élément, un homme loyal à la personne de Daniel. C'est alors que la sentence va tomber. Condamnons-le. On va creuser une fosse. Là, ce sont les ennemis. Ils mettent les lions. Ils mettent des lions. Ils pourront les garder affamés pendant plusieurs jours. De sorte que quand on jettera Daniel, <rire> qu'il ne puisse même pas mettre une seconde. Afin que les lions puissent les dévorer. Je prophétise et je déclare que tous ceux qui ont monté, qui ont creusé des fosses, pour nous enterrer. Dieu, le Dieu de la Bible n'a point changé. Ils vont rentrer dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils rentrent, qu'ils soient couverts de honte. Tous ceux qui ont creusé des fosses pour te détruire. Détruire ta vie, ta scolarité, la vie de tes enfants. Ta destinée, ta santé, ton ministère. Ils tomberont dedans. Et quand tu sortiras, sain et sauf, qu'ils soient couverts de honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le roi va appeler Daniel, Daniel, serviteur de Dieu, incline-toi seulement et que tu restes vivant. Il dit, roi, tel que tu me vois là, je ne suis pas un aventurier, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un impudique, un menteur, je ne suis pas un escroc non plus, je suis dans la vérité. Même si vous là, vous me donnez l'étiquette de menteur. Dieu sait que je ne suis pas menteur. Vous-même aussi dans votre conscience, là, vous savez. Je ne suis pas menteur. Allez directement. On le prend. On le jette dans la citerne Il dit, les dieux devant qui je n'ai pas péché. Et je n'ai pas non plus péché contre toi, les rois. Ah, Ces Dieu là il me délivrera. Il me sortira sain et sauf. C'est dans ces termes que David et Daniel sera jetés dans la fosse. On les jette dedans. Le premier lion le regarde. Et tous les lions qui étaient dedans vont croiser celui qu'on appelle les lions de la tribu de Judas. C'est les lions de la tribu de Judas qui apparaissent. aux autres lions. Oh, ça c'est un intouchable. Celui-là, c'est injuste, c'est un saint. Bien aimé, quand la lumière apparaît, même en la présence des fauves, il paralyse la gueule de lion, le dieu de David. Il neutralise l'aiguillon de la mort. Il paralyse tous ceux qui sont faux. Ma prière que ce Dieu de Daniel S'élève dans la vie de quiconque Également dans les mêmes situations Le Dieu des étrangers Le Dieu des justes Le Dieu des prophètes Le Dieu de la Bible Qu'il s'élève au nom de Jésus-Christ de Nazareth élève le Dieu de Daniel tu dis reproduis textuellement dans ma vie ce que tu as reproduit avec Daniel tous ceux qui me jettent dans cette fosse pour que j'y meure qu'ils soient surpris de me voir sortir vainqueur et vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth élève ta voix commence à prier commence à prier commence à prier commence à prier, commence à prier. éternel le Dieu des armées le Dieu de la Bible le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et d'Israël la prière, est élevée de mon cœur oh Dieu d'Abraham que tu t'élèves que tu te manifestes dans ma vie comme celle de daniel père éternel tout ce qu'ils ont creusé comme fosse, papa qu'elle ne puisse pas m'engloutir ils ont creusé la ruine ils ont creusé la désolation la la tuerie la mort papa que cette mort préfabriquée ne m'atteigne pas et je suis rassuré qu'elle m'atteindra jamais au nom de jésus-christ de nazareth tu fermes la gueule de lion et je sors la tête haute comme daniel au nom de jésus-christ de nazareth déclare celui qui croit Creusera une fosse contre toi Il tombera lui-même Et il se fera mordre par le serpent S'il écroule la muraille de ta protection Maintenant tu vas dire adieu. à Dieu Ce qui arrive à l'époque de Daniel Arrive à mon époque L'abbé dit Très tôt le matin Le roi va venir pour jeter un clin d'œil Pour voir peut-être les os de Daniel Ou bien les vêtements Ou bien les cheveux Il vient timidement Daniel croyez qu'il allait entendre un silence radio j'annonce à quelqu'un là ils attendront ils attendront longtemps le silence mais dieu qui fait parler les aveugles les muets plutôt il va faire retentir le son de ta voix au nom de jésus christ et de Nazareth, je prophétise je, je parlerai je parlerai davantage je proclamerai je proclamerai davantage père est entre dieu de la force tu nous sortiras vainqueurs et nous proclamerons davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamerons davantage. Nous témoignerons davantage. Nous prophétiserons davantage. J'avais dit Daniel est sorti. Saint et sauf. Saint et sauf mon frère. Ma prière est que tu sortes saint et sauf. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Et qu'il te bénisse richement. Quand il est sorti, il dit Ô oh roi, vie éternellement, roi. Où Oumela là Où eh? Donc, crie à Où Depuis Daniel. Crie à Kala. Depuis Daniel. Allez directement. On le sort. Et le roi dit on a compris maintenant que Daniel était dans le vrai. Allez, où sont les accusateurs de Daniel? Où sont ceux qui avaient creusé la fosse? Mais quand la lumière apparaît, ceux qui creusent la fosse finissent par tomber dedans. Je prophétise que tous ceux qui te rongent, tous les traîtres, tous les mouchards, tous ceux qui te présentent la gentillesse, mais qui ont des couteaux, une fois qu'ils t'embrassent comme ça, mais dans ton dos là, ils te poignardent. Que le Dieu Tout-Puissant les expose et qu'il les rende au centuple ceux qui sont en train de projeter contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il dit Celui qui brisera la muraille de ta protection, il se fera mordre par le serpent. Je te garantis, personne ne peut combattre un enfant de Dieu, un fils de Dieu et l'œuvre de Dieu rester sans dégâts. Que le trouble, les chaos et la frappe de Dieu. Soit le partage de tous ceux qui en veulent à ta vie, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. C'est ainsi que ceux qui avaient monté la fosse au lion, se sont fait dévorer par le lion qu'ils avaient bien aménagé, afin qu'ils puissent ronger, détruire la vie de, de Daniel. Ils ont été morts, euh, euh, dévorés par leur propre lion. Ce fut le cas pour Abednego, Meshach la et Shadrach dans la, fournaise ardente, dans la fournaise ardente Ceux qui avaient planifié monter cette fournaise, eux-mêmes sont rentrés dedans Tandis que les personnes qui étaient ciblées à être jetées dedans à l'intérieur sont sorties sains et saufs C'est par là que nous mettons un point final à notre service de cette nuit En te disant, malgré l'agitation de ceux qui creusent la fosse au lion Malgré l'agitation de ceux qui planifient à fournir ardentes, malgré, eh bien, mes seigneurs, la duplicité et la vie des de cache-cache de Judas, tu sortiras vainqueur. Jésus-Christ l'a emporté. nego Meshach et Shaddak sont sortis vainqueurs. Daniel est sorti vainqueur. Pourquoi pas toi Et pourquoi pas moi Ensemble, nous disons trois fois Amen, Amen, Amen. Encore une fois, Amen, Amen. Amen, Amen Acclamons le roi des rois, acclamons l'agneau de Dieu Acclamons l'étoile brillante du matin, le rejeton de David Allez, les vainqueurs sortent, vainqueurs témoignent, glorifient, exalte, célèbre le rocher des âges exalte les ressuscités du troisième jour Il est digne des louanges, il est digne des gloires, il est merveilleux Le Dieu aux possibilités limitées tous ceux qui planifient de te tuer, si ce n'est pas le temps de Dieu, ils ne le pourront pas. Tous ceux qui planifient de te gâcher la vie, si ce n'est pas dans le plan de Dieu, ils ne pourront point. Que Dieu frappe des confusions et des troubles tous ceux qui piègent les enfants de Dieu, qu'ils soient exposés au nom du Seigneur Jésus. Encore une fois, nous en disons trois fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. On se retrouve demain si Jésus ne revenait pas à la même heure et à la même adresse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.